Bonjour tout le monde, je m'appelle Christophe Gigon et je suis l'un des community managers de ce MOC. Euh, je suis ravi de vous retrouver ici. Vous ne rêvez pas, c'est bien une plage paradisiaque derrière moi. Je vis en Chine et c'est un saut de puce des Philippines, donc dès que je peux, je viens en profiter. Euh, vous me retrouverez sur les forums, dans les animations, un petit peu partout sur la plateforme. Euh, je serai là pour euh, commenter vos, euh, vos projets, euh, suggérer des idées, lancer des pistes, euh, mais je vous remercie de garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'un du, mock collaboratif, donc vos points de vue, votre implication euh, et vos avis sur les travaux des autres participants sont tout autant sinon plus importants que mes opinions. A bientôt je vous vois sur les forums